Nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie. Il y a une raison à tout ça. Hein? Notre énergie va attirer par la loi de l'attraction ou la loi de ré répulsion, des circonstances, des situations, des synchronicités analogues avec notre qualité vibratoire. Et cette qualité vibratoire-là, elle va être causée à cause de nos émotions et à cause de la gestion de nos pensées. Est-ce que vous avez tendance avec, à être davantage dans le futur ou tendance à être davantage dans votre passé ou tendance à être davantage dans votre présent? La haute se dit cette belle citation que je me sers dans toutes mes formations, dans toutes mes conférences. La Haute-Seuse est un grand philosophe qui était là 600 ans avant Jésus-Christ. J'ai eu la chance d'étudier avec la Haute-Seuse. La haute disait « Si tu as tendance à faire de l'anxiété, c'est parce que tu as tendance à mettre ton attention dans le futur. Si tu as tendance à être dépressif, c'est parce que tu as tendance à mettre ton attention dans le passé. Et si tu as tendance à être en paix, c'est parce que tu as tendance à mettre ton attention ici, dans l'instant. »